Encore une fois, salut à tous pour l'autre vidéo que nous portons pour même journée, je là. Et nous allons montrer nous mais comment nous fait une facture, et ça nous connaît déjà, et nous ça plusieurs fois avec nous. Mais ce que nous allons voir, c'est comment, et avec une facture, surtout pour les artisans, et nous avons fait un travail pour une compagnie, nous avons un abonnement avec une compagnie. Comment nous le faire pour être capable de créer plusieurs travails pour une même compagnie ça, mais et dans des endroits différents. C'est que par exemple, moi nous avons six travaux que pour nous faire et pour compagnie. Hein, et chaque travail sera fait dans des endroits différents. Comment nous fait? Par exemple, nous prenons une, une compagnie que notre travail est pour déjà. Par exemple, nous fait facture, facture, c'est-à-dire à crédit parce qu'il faut payer Et nous va faire facture cash. Nous avons entré, par exemple ABC qui est plus facile pour nous-même. On a fait une facture dans la date, jeudi, qui est 8, et, qui est 8 euh, et août. Alors. Et puis, nous commençons, par exemple, nous faisons peinture pour les. Nous facture, nous faisons peinture, nous mettez euh, 24 mètres carrés à 100 euros. Et le du ballon Bano, 2400. Et puis, nous faisons finition euh, des travaux pour les. Et puis, nous mettez encore euh, 50 mètres carrés. Et à 100 euros, et ça fait nos 5000. Donc, total là, nous avons 7 400 que nous jouons en, en bas là. OK? Et ça qui passait qu'on nous avons là? Ça qui passait, c'est que maintenant, et imaginons maintenant qu'on a là, nous avons l'autre travail là pour nous faire. Songez à en même même c'est dans le 7 ou le Et nous avons un abonnement mm. avec, nous dit nous avons à faire des travaux pour lui-même dans l'autre caille, nous faire mes factures -là. et puis nous allons faire des travaux dans l'autre caille euh, par exemple qui, à, qui se trouve à 10 Nous allons dans la liste de et puis nous allons abaisser dans la première et puis nous faisons une un clic droit sur -so là nous allons faire créer créer job, add job, nous faisons un job et puis et, nous sommes non compagnons toujours là, mais le job que nous avons fait là il se trouve à 10 kinés. 10 kinés, nous marquons 10 kinés et puis nous faisons OK. Nous regardons que nous avons fait un bal, mais le job que nous avons fait là il se trouve à 10 kinés. Ce qui est passé, nous marquons non côté de ce là et puis nous faisons clic droit et nous disons que nous avons fait une facture pour nous-mêmes parce que nous faisons fait un travail là et puis nous faisons fait une peinture. Et cette fois, après, tu es lui-même. Il dit, bah, nous, nous faisons la 10. Et puis, nous fait finition. Et pour lui, nous fait toujours à 10. Ça, sont l'autre facture. Nous faisons même, les va bah, ok OK. Là, nous garder nous jeunes que, rien que pour le travail que nous faisons pour 10 nous nos factures bien déterminée. pas, y a, y a une qui a englobé toute facture que nous faisons pour lui-même, mais une facture 10 exactement. Il ne pas le nous, maintenant, à fait un travail matissant. Et, quand il y a là, non. Toujours cliquer dans ABC Company. nous faisons un clic droit, nous faisons Add Job. Ok, et puis, nous allons enlèrer dans le nom que nous avons fait là, nous avons mis le matisseur. Et puis, nous allons faire OK. Et puis, nous allons faire, dans le matisseur, nous allons faire Create Invoice, nous faisons faire le travail pour lui. Et puis, nous faisons par exemple, Toujours peinture. Et puis, nous faisons, eh, par exemple, 40 mètres carrés, à 100 euros toujours. Et puis, finition nous faisons eh, 30 mètres carrés de finition Et puis, là, nous, 7 7000, nous faisons mes factures-là. Ok Ça vient de passer qu'on Et ça fait, au total, que nous avons pu de les 19 000, ça que nous avons fait avant. Et puis, qu'on est là avec deux factures-là. Mais qu'on est là, et ça nous va le faire, nous avons le voir. Et si nous voulons sortir par exemple toute transaction que nous faisons pour nous, et nous avons ça là, et nous prenons le contrôle pour nous, et nous regardons la transaction, c'est une voie que nous voulons faire, et puis nous disons, et la facture qui est faite, nous avons fait non, moi, ça là. Nous allons ici là, nous faisons 10 eh, membres, 10 membres, 10 membres, 10 membres, 10 membres, 10 membres. Et puis nous viennent que par exemple, ça, ça c'est facture que nous faisons dans la salle, dans l'ABC, pour le que toute facture. Et supposons que maintenant, et que nous voulons toutes toute facture, par exemple, les factures que nous avons faites, qui bannent tout mois, tout mois à nous voulons, par exemple, sortir les factures que nous avons faites avant. Pour les. Combien nous dit que nous parlons et nous nous statement. En anglais, nous allons statement statement, en français, nous avons dit un relever et puis nous allons dans ABC Company, nous descendons et nous choisissons le statement. Dans create statement, nous nous parle dit nous à 40 recevables, c'est l'argent que nous allons recevoir, et puis nous allons choisir date que nous devons sortir, et main. maintenant relever. On choisit la date que le va à partir de fin mois. Fin mois qui soit passé à là. Fin mois de juillet. On choisit mois de juillet. Et puis, nous, on dit que, c'est maintenant au LVA de commencer du premier, Par exemple, cette même période-là, il sortit de 1er juillet. OK Je ne pas besoin qu qu'il est qu fait facture, mais la banque, toute facture que nous avons fait, moins passé. À et puis, pour aboutir jusqu'au juillet au 31 juillet. Okay? Nous, pour qu'ils compatissent, nous ne prenons pas toute compagnie que nous devons, ouais, nous prenons seulement un customer à compagnie, nos clients. Et puis, nous faisons prévu pour nous voir vraiment qui s'est le ballon. Ce passé, nous voyons que les banons, un zoom sur les banons au 30 juin 2021 client pas de loyer donc balancé à zéro. Et puis le 30 juillet, nous te font facture pour, pour lui à tel numéro, à telle date, de 400. Et puis, et valeur totale de gain pour le pain est de 875. OK? Là, si nous voulons, comme nous toujours dit nous, et il y a un modèle de, de facture, si nous voulons changer le modèle là, nous sommes capables de changer au salon de Comment nous sommes capables de customiser le modèle de facture Nous n'avons pas besoin de retourner dans ça encore. Si nous voulons, prendre le, nous voulons prendre le, c'est-à-dire imprimer Si nous voulons voir par email nous nous capables de voir le par email. Il y a un qui est très difficile pour nous faire, c'est d'enregistrer sur l'ordinateur nous mais on tactique que on va faire mon histoire je veux on faire print et puis comme toute imprimante qui gagner un un facteur de PDF là-dedans ou dire on a choisi de audio, imprimer en PDF pour vous même et puis on a choisir dans PDF là et puis on me imprimé en PDF et à partir de PDF là ou capable d'enregistrer sous ordinateur. Bon, on n'a pas besoin de chercher dans ça, mais c'est une façon pour capable d'enregistrer sous ordinateur. Bon, au lieu que, par exemple, on imprime les, ça veut dire qu'on a relevé. Si toutefois, par exemple, on a un relevé à partir de fin mois d'août, alors on on y a là, qui a basé sur deux mois, et si on va se ou par exemple, prendre pour le barou à la fin du mois d'août. Okay. à la fin du mois d'août, vous prend a commencé le 1er juillet et qu'a fini à la fin du mois d'août. Et puis vous faites preview vous que tout factures facture que nous avons fait vous, dans le mois d'août là là on moins toute une sortie la donne. Donc au total général est venu à 19 900 dollars US. Donc c'est ça que nous nous voyons que l nous. Voilà, nous avons dit que nous n'est pas trop long. Donc ça montre comment nous sommes capables de faire des travaux et un petit peu plus pour une compagnie mais avec plusieurs endroits différents. Et surtout, n'oubliez pas de like la vidéo hein, et puis abonne pour abonner pour recevoir pour beaucoup plus de vidéos. encore.